Bonjour, est-ce que vous ça va bien Alors, je suis Nathalie. Est-ce que vous avez vu la première émission Bosma LS Sour Afrique Pas encore. Oh, mais Il faut absolument la regarder. Bien, aujourd'hui, c'est la deuxième émission et nous allons parler de la création du groupe WhatsApp dans lequel il y a plusieurs personnes et c'est notre frère Samson O'Karindé qui va nous en parler maintenant Je suis prêt. <rire> oui, je suis prêt. Ok. Et bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup de me donner et la parole. Et je suis très heureux de, de, de pouvoir prendre la parole dans ce sens. Et on a ouvert un groupe WhatsApp. Et je peux dire que c'est suite de multiples réflexions qu'on a jugé bon d'avoir ce groupe WhatsApp. Et le groupe WhatsApp, on a senti que et quand on avait ouvert Facebook, il fallait un groupe dans lequel et on devrait se sentir en famille. Et puis, on a aussi ouvert ce groupe dans le but de faire sortir les personnes sous de l'anonymat et, de, et qui, qui sentent leur existence au fait parmi tout le monde et ça permet, ce groupe permet vraiment un échange positif entre entendants et sous et aussi ce groupe est créé pour que cette personne-là sorte de leur anonymat, c'est-à-dire entendent ils pratiquent des chambres de signes sans même savoir que c'est des chambres de signes, mais personne ne les regardait. Avec ce groupe, il y a d'interactions et de connexions entre plusieurs pays. Et je peux citer le Bénin, je peux citer la RDC, où il y a deux villes qui sont fortement représentées Lubumbashi et Kinshasa. Il y a aussi la Côte d'Ivoire. Il y a le Burkina Faso, et il y a récemment Lomé aussi qui s'est joint à ça. Et puis, et ces personnes sous et le groupe, c'est vraiment une bonne nouvelle pour eux. Parce qu'en Afrique, et pour regarder des vidéos sur Facebook, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher et les vidéos tu peux même et il y a une vidéo qui peut être publiée mais ça va t'échapper parce que pour défiler il faut vraiment dépenser pour ça mais avec WhatsApp et, et l'intelligence de madame Nathalie ces personnes là on partage les vidéos là et puis ils voient ça d'un coup et rien ne les échappe et il y a d'interactions, il y a d'échanges, il y a de connexions, comme je l'avais dit au début, en tout le monde. Et ça se passe très bien. Et j'ai vu que, et depuis le temps qu'on a ouvert le groupe, ce groupe ne fait que progresser. Et c'est une bonne nouvelle pour le projet. Merci beaucoup. Merci, Samson, pour l'explication. Eh bien, écoute. Euh... C'est génial, c'est vrai que ce groupe ça permet à, à ces personnes sourdes d'exister, de, ben, finalement, de se sentir, comme tu l'as dit, intégrées et euh, au même niveau que les autres personnes, et c'est vraiment génial. Alors voilà, maintenant vous avez compris ce qu'est ce, ce groupe Whatsapp. Et vous avez vu également cette jeune femme, Kizaka, qui danse. Alors, dans une prochaine émission, eh bien, on va vous parler un petit peu plus de témoignages de Kizaka. A okay très bientôt dans la prochaine émission. On sera heureux de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.